Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Air de Algérie qui s'inscrit dans la playlist que nous avons commencé sur l'utilisation des, des capteurs GPS dans nos montages open source hardware. Dans cette courte vidéo, nous allons vous présenter une méthode pour utiliser ou bien exploiter les coordonnées GPS acquises via notre Arduino, notre capteur euh, GPS et euh, de les euh, visualiser ses coordonnées en utilisant le service euh, Google Maps. Ici, nous avons notre programme Arduino. Alors, il utilise la librairie Software Serial ainsi que Tini GPS pour pouvoir récupérer la, les coordonnées euh, GPS acquises par notre capteur. Ici, nous allons définir deux variables de type float pour euh, enregistrer la latitude et la longitude. Ici, on va initialiser notre euh, liaison série software serial en lui, donnant, en lui donnant comme entrée les ports 2 et 3 de notre Arduino euh, comme étant TXRX. À ce niveau on crée une instance de l'objet TinyGPS donc GPS qu'on pourra utiliser Dans la partie Setup il nous suffit seulement de créer notre liaison avec le PC via Serial Begin à une vitesse de 9600 bauds. ça c'est une déclaration normale standard Et Ici on va aussi déclarer la vitesse de communication entre notre carte Arduino et euh, euh, le capteur GPS avec GPS serial. Pour la partie loop, elle reste aussi euh, assez simple. Tant qu'il y a une information au niveau de GPS serial, on va exécuter cette euh, condition qui vérifie que l'information est utilisable par GPS, donc notre objet et puis on utilise seulement la méthode GETFGETPOSITION qui va donner les coordonnées latitude et longitude qu'on pourra alors envoyer à notre PC via une liaison série avec latitude un séparateur qui est une virgule on verra l'importance de cette virgule plus tard dans le programme Python et longitude et en robot. Pour pouvoir afficher la map euh, qui correspond à notre position euh, il nous, faut, nous allons utiliser un programme euh, python qui s'appelle client gps donc euh, puisque on va afficher une image ça veut dire qu'on va utiliser une interface graphique alors euh, il faut importer -Inter. URL urllib va nous permettre de nous connecter à internet et au service google maps euh, base 64 euh, contient des méthodes euh, susceptibles de nous aider pour euh, la conversion des données reçues via l'internet euh, donc euh, via euh, l'API de Google Maps en images enfin Serial va nous permettre de euh, nous connecter à notre carte Arduino première chose on définit deux, deux constantes qui sont la largeur et la hauteur donc euh, c'est des valeurs qui sont euh, en standard donc 640 par 480 si vous voulez changer de valeur pour augmenter la taille de l'image à récupérer il faut savoir qu'il euh, qu vous faut euh, avoir un compte sur l'API Google actuellement euh, la méthode que je vous montre n'utilise pas de compte donc euh, c'est un peu plus simple à utiliser là on a le zoom donc à combien, à quelle altitude on, se, on sera par rapport à, à la map c'est le zoom par rapport à l'image de la map Je choisis une valeur de 4 Là on crée une instance de l'objet serial avec notre port de communication qui est TTYACM0 dans mon cas parce que je suis sur Linux et la vitesse qui est à 9600 si vous voulez, pour euh, Windows, ici il faudra mettre le COM de communication, donc la valeur COM que donne le système d'exploitation Windows à votre carte de Windows. Le programme se compose de trois fonctions. La première est GetGPS. Cette dernière va nous permettre de récupérer les données sous forme d'une liste de chaînes de caractères qu'on pourra après... Euh, envoyer au serveur de google pour récupérer l'image la deuxième fonction c'est get address cette dernière va créer la requête http qui sera utilisée pour euh, récupérer la map donc c'est une chaîne de caractères on utilise la méthode format des chaînes de caractère pour pouvoir utiliser plusieurs fois des valeurs. Alors, que, que fait ce format Elle va substituer ces valeurs donc qui sont entre parenthèses, donc 0, 1, 2, jusqu'à 4, par les valeurs dans le même ordre qui ont été données en argument à la méthode. Donc, et enfin elle renvoie la chaîne de caractères adresse à la fonction qui l'a appelée enfin la fonction getMap qui elle va utiliser l'adresse fournie par getAdresse pour se connecter via URLOpen à l'API Google puis elle va lire la réponse des serveurs de Google là on va utiliser euh, la méthode de la librairie BAS64 qui est encode String Donc les données qu'on va récupérer, elles vont être encodées de telle manière qu'elles pourront être affichées avec la méthode photoimage de TekiInter. La partie principale de notre code est à ce niveau. Alors on crée notre objet qui est l'instance qui s'appelle Window on lui donne un titre open hardware dans notre cas et puis on récupère les coordonnées qu'on va séparer en latitude et longitude comme je vous ai dit la fonction getGPS donne une liste donc il est plus aisé d'utiliser directement l'ordre dans lequel les objets ont été posés dans la liste là on récupère l'image et pour finir, on va créer notre Canva et créer l'image à l'intérieur du Canva pour enfin tout impacter à l'intérieur de la fenêtre window et lancer notre programme. Nous allons maintenant voir le résultat de l'exécution de ce programme. Alors voilà notre montage. Nous avons branché notre capteur SIM28 via notre groove, à notre carte Arduino Uno. Le programme est déjà chargé. Maintenant, nous allons tester son fonctionnement avec notre autre programme Python. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo dans laquelle euh, nous vous avons présenté euh, une méthode pour euh, exploiter les données euh, ou les coordonnées euh, fournies par notre capteur GPS et euh, les afficher de façon conviviale sur une carte en utilisant les services de Google Maps. Nous vous invitons à poser vos questions ou interrogations sur cette vidéo ou bien sur une autre, que ce soit sur notre chaîne YouTube, ou bien à interagir directement avec nous via notre page sur Facebook ou bien notre groupe aussi sur Facebook. Et d'ici là, de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam.